Voilà, je vais vous montrer aussi comment c'est pour régler un carbu d'une crosse. Alors, ça, c'est un carbu pour une 250. C'est un ancien carbu de marque Keine pour une 250 YZ. Donc, à l'époque, c'était 2014. Maintenant, je suis passé sur une KTM 250 SX 2018 avec un carbu par an, de qui est bien mieux. Je dis bien le parce que bon après ouais, je sais pas si c'était ce carbu ou la marqueine mais j'en ai eu vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup beaucoup de mal à régler ce carbu. Euh, que ça soit pour pas le démarrage, pas rigide, ré régime, ni régignie et au régime c'était vraiment vraiment vraiment la galère. J'y suis arrivé, j'ai réussi à y arriver tout seul, mais c'était vraiment long, contrairement à la 250 là qui avait juste un petit problème de, de richesse. Euh, sur le bas régime, euh, j'ai dû changer juste logique le ralenti. De, il était sur 42,5. J'ai fait un petit test à 40, c'est pas bon, je passe à 32,5. Impeccable maintenant. J'ai réglé un petit peu la vis de richesse, ralenti. Et euh, maintenant, la bougie marron clair, elle, elle est fluide, elle est limpide et tout. Euh, donc voilà. C'est pour ça que, comme je dis, celui-là, c'était vraiment, vraiment dur. Donc euh, c'est pour ça, comme je dis toujours, une motocross est réglable il n'y a pas de problème, même les plus capricieuses, même les plus dures, vous arrivez toujours, toujours à régler votre mot il n'y a pas de problème, il suffit simplement d'être patient, patient et tâtonné ça peut être un jeu de tâtonnement, on essaye, on voit donc voilà, donc là, ce cardio là, il se compose donc de la cuve comme tout ça, avec flotteur hein. j'ai enlevé les gicleurs, mais là il y a le gicleur euh, principal toujours mieux, le gicleur principal, gicleur ralenti euh, ça c'est la, la vis de ralenti la vis de richesse le terre en plancher et tard bon. au dessus Alors vous avez là c'est là où rentre le boisseau Sur un carbide de ça faut ouvrir comme ça le boisseau il est tenu voilà dans, dans le boisseau vous avez donc le petit truc pour pas faire le ressort faites attention qui tient l'aiguille comme ça. Voyez, ça, ça ça bouge dessus, ça. et l'aiguille donc hein, rentre dans le, le boisseau avec le ressort bien hein, hein, sûr qui agit ensuite voilà. qui agit sur le comme ça et qui se qui rentre dedans et qui est tenu par le voilà, et qu'on ferme, tout simplement. Là je vous apprends rien. Ça. Là il y a le câble d'accélérateur qui va commencer vous actionner l'accélérateur, ça monte, ça monte et ça descend le boisseau à l'intérieur. La cuve donc ici. Hein. Donc, euh, le trop plein là. Oh là, bon là ça prend rien du tout, tout le monde le sait c'est pas ça qu'on veut faire donc alors, le réglage de carbur ça peut être c'est sûr un peu difficile mais il faut y aller doucement avant de toucher les gicleurs il faut toujours regarder deux choses un, son mélange d'huile deux sa liste de richesse qui est ici préconisé par une marque je pense que ça doit être tous pareil. Sur une, une, une KTM, une 200 et une gamme c'était pareil. C'était entre, entre deux tours et deux tours et demi. On tourne, on tourne, Alors, on part toujours. Serré à fin. Voilà, et on compte. Partir du bas comme ça. Non, c'est bien comme ça. Voilà, un tour, deux tours, deux tours et demi, donc ça fait comme ça. Deux tours, et demie, par exemple. Deux tours. Donc vous partez sur deux tours. Vous cliquez, vous mettez scooter. Hein, vous essayez, vous enclenchez. Vous cliquez votre moto, par exemple, si vous venez l'acheter. Et vous voyez que la moto elle ne démarre pas. Un affaire. Vous avez beau cliquer, cliquer, cliquer, un affaire. Toujours passant du principe, moi j'ai dit vous faites un bon mélange, hein, 2%. C'est en rodage, vous pouvez aller un petit peu plus. Vous pouvez monter, aller jusqu'à maximum, maximum 2,4, avec maximum de 2,5%. Et encore peut dépendre des huiles. Par exemple, si c'est de la Motorex, 100 synthétique, elle est très grasse. 2,5 vous allez vraiment grasser votre moteur. Euh, donc pff, moi que ça soit en rodage ou pas, je tombe à 2%. En rodage à je monte un petit peu. Au lieu de mettre 100 ml, je mets peut-être 105, 110. maximum, maximum. Ce qui est important, c'est surtout rouler doucement et en rodage. Les deux premiers plats. Donc alors, vous mettez bien votre dosage. en 5 litres, mettez 100 ml, Donc 2%. Vous mélange d'huile. Quand je dis mélange d'huile, parce que s'il y a trop d'huile, ça va encrasser la bougie. La bougie est noire, engluée. Forcément, ça va pas donner. Les étoiles va pas se faire. Il n'y a pas d'explosion, forcément on de ne peut pas démarrer hein, la moto. C'est très important, c'est pour ça d'avoir un bon dosage, surtout sur un deux temps. Le temps, ce problème il se présente pas parce qu'il n'y a pas de mélange d'huile. Donc alors, réglé sur deux. Bon, mélange d'huile. Starter enclenché. Euh, une petite parenthèse, une, une moto qui est très bien réglée, très bien réglée. Dit. Le starter, on n'en a même pas besoin. On a 250. Partant Froran, j'ai bien dit. Euh, sans starter allumé, je la démarre en deux coups de kick. Un, un coup si c'est par temps chaud, deux coups si c'est froid. Elle démarre au quart de tour. Elle J'utilise pratiquement jamais le kick. Le, le starter, c'est qu'une fois j'ai démarré au début, mais après c'est fini. Je ne touche jamais le starter. Surtout qu'il a bien régler le starter, c'est pas, pas utile. Donc, à Arriver, vous arrivez, vous cliquez, impossible à démarrer. Vous cliquez, cliquez, cliquez, Elle répond pas du tout. Même un cercérateur, mettez un petit à Ça, ça veut dire une chose. Alors, on va y aller par principe. Soit, il n'y a pas ces tours d'air. Mais bon, de tour maman, elle doit démarrer obligatoirement. Donc, Alors tout de suite, on va se pencher sur l'aiguille. On va prendre ce tournevis, pour faire une idée. Il y a trois plages de d'accélération. De, Il y a les bas, mi, origine. L'aiguille elle, c'est pour les bas. C'est vraiment pour le démarrage. C'est pour la première, c'est comment je dirais le, le démarrage et ensuite au niveau de la première, quand vous commencez à lancer. Ensuite tout de suite, c'est le.. qui prend le relais tout de suite c'est le j'clore, on dit. Il va aller jusqu'à mi-régime. Ensuite, dès que vous commencez à, à bien ouvrir les gaz à fond, ça c'est le, le euh, principal qui prend relais. Donc alors le démarrage, c'est au niveau de l'aiguille. Vous avez un clip, vous pouvez enlever d'ailleurs, euh, pour, pour le remettre où vous voulez. Il y a 5, je compte bien, parce que ça dépend des aiguilles. Ok, voilà, il y a 5 crans euh, d'origine, il est sur 3. Si la moto, ne démarre pas, ça veut dire qu'elle est trop pauvre parce que plus vous montez le clip, plus vous appauvrissez le mélange, plus vous descendez le clip, plus vous enrichissez le mélange. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'essence, il y a trop d'air passé d'essence. Donc là il faut descendre le clip, voilà, de 3, vous passez sur 4. Moi c'était le contraire, moi elle s'engorgeait. Paris, ah, oui. il va y avoir deux choses, oui, j'ai dit vous descendez vous montez ça dépend ça dépend ça dépend là c'est ouais, j'ai un peu grillé les étapes ça dépend si elle démarre pas ça veut dire soit il ya assez d'essence soit il y a trop d'essence aussi c'était trop d'essence là vous voyez la bougie vous démontez votre bougie tout de suite, si vous arrivez au kiki une affaire vous démontez votre bougie si le bou le culot il est noir noir noir englué ça, ça veut dire trop riche Donc, trop d'essence et aussi trop du parce qu'elle est engluée si vous voyez qu'elle n'est pas engluée mais qu'elle est trop noire à mort ça, ça veut dire qu'elle est trop riche aussi donc au lieu de descendre vous allez monter de 3 vous passez sur 2 si vous êtes obligé d'arriver dans les extrémités 1 ou 5 ça c'est pas bon ça, ça veut dire obligatoirement faut changer le jip Ralenti. Il faut, il faut jamais aller sur les, les extrémités jamais on peut monter d'un cran, ou descendre d'un cran, mais jamais les espagnes c'est pas préconisé, euh, j'y vais jamais donc moi voilà, elle, moi c'était trop riche donc euh, je vous raconte mon vécu, hein, je vous fais voilà une explication des bases hein, bien sûr, hein, c'est pas une explication détaillée détaillée parce que la faute sur la moto mais des bases, pour quand même que vous compreniez que vous arrivez à, à régler votre, votre carusse moi elle était trop enlevé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remonté le clips voilà, d'un cran donc j'ai appauvri le mélange. Quand j'ai cliqué, avec quand même sans sans euh, tartère, la moto elle tournait impeccable. Et avec un tour de, de liste de richesse de 2. Bon. Ensuite, bon la fois elle démarre, c'est impeccable, et pas de problème et tout ça. ça c'est déjà un bon point. Euh, déjà, il y a beaucoup de motocrosses des fois qui démarrent même pas. Quand vous voyez des gens qui s'acharnent à cliquer, cliquer, cliquer, cliquer, c'est que la moto elle est mal réglée. Elle est trop riche riche ou alors euh, ou trop pauvre hein. on va y aller euh, à la bougie hein. mais, mais généralement trop pauvre ça va démarrer ça va démarrer elle va mal tirer après mais elle va démarrer c'est souvent quand c'est trop riche que ça démarre pas trop d'afflux d'essence ça arrive souvent aux états unis aussi parce que eux, ils ont tendance à régler fort riche fort riche leur moto tourne à 3% d'huile carrément leur essence, leur essence elle est plus sèche mais bon on à 3% d'huile pour vous dire une idée nous on tourne à deux. bon donc vous démarrez votre moto il y a pas de problème et tout ça ensuite c'est des tests alors vous allez commencer à, à tourner si vous voyez que la moto elle s'engorge genre engorgé on sait pas ça veut dire ça veut dire brouter on appelle ça dans le, dans le jargon motocross ça veut dire qu'elle fait ça ou faire... faire... elle fait bleu ou alors c'est comme ça ça ça veut dire qu'il y a trop d'essence trop riche généralement quand vous avez ça vous pouvez arrêter votre moto vous démontez votre la bougie vous allez regarder la bougie elle va être noire là à ce moment là quand vraiment vraiment elle est trop riche à ce point là vous allez toucher avant toute chose à la visite de, de, de richesse on était sur deux vous allez faire un quart on fait de quart encore. Quart. un quart de tour avec un ralenti réglé aussi également parce qu'on touche ici on touche là avant de, tout, avant de vraiment régler régler d'abord on va parce enfin, que si vous avez mis le oui mais il faut régler d'abord on va voir on va régler ce problème de ratatouille Ralenti, vous le mettez à un certain point que la moto qu'elle pas pop, pop, pop, pop, pop, pop, elle est pas pas trop, trop trop trop fort donc voilà vous mettez plus vous vissez d'ailleurs hein, plus vous vissez plus ça augmente le régime moteur plus vous dévissez plus ça, ça ralentit le régime moteur euh, donc vous mettez à un certain point que le, le moteur voilà, soit stabilisé à peu près bien hein, pour le sentir après on verra à la fin et là vous touchez au niveau de la d'air si vous sentez au niveau de l'accélération pas besoin de même de tourner hein. c'est ralenti vous faites des, des coups de gaz pas besoin d'aller aller comme un bourrin un oh, bon oh, oh, oh, comme ça non non non vous allez doucement parce que c'est le bas régime qui compte au début vous touchez vous tournez légèrement des petits coups comme ça et vous sentez que la moto elle prend bien d'un coup c'est que c'est bon, si vous en plus comme ça, ça c'est trop riche, c'est direct, vous le voyez directement quand c'est trop riche comme ça, vous touchez à chaque fois la vis, si vous voyez que vous êtes à deux tours un quart, ça va mettre tournevis, deux tours un quart, ça ne marche pas, vous passez à deux tours et demi, ce qui préconise mais ça marche toujours pas, Là, vous êtes obligé d'attaquer presque sur les trois tours. Donc, là, à ce moment-là, ça dire que là. Il faut toucher au niveau du gicleur. Alors, il y a deux types de gicleurs. Toujours une cahine. c'est la même chose. La forme est différente, mais bon, c'est la même chose. Je vous montre après. Ça, c'est un gicleur principal. On ressemble faire et ici. Principal. Les éclairs ralentis sont toujours plus grands, les gens j'ai dedans comme ça. Alors, au préalable, vous allez toucher donc le gicleur ralenti. Parce que si vous êtes obligé de dépasser 2 tours 50, ça veut dire qu'obligatoirement votre jet ralenti, il est trop riche. Même avec les il touchées. Donc alors, le jet ralenti, si vous voyez par exemple qu'il est, je sais pas d'origine généralement c'est dans les 40-42. Alors 42, moi c'était 42,5. Vous passez sur 40. Vous montez vous en mettez un autre de 40. Il va y avoir du mieux, c'est obligé Il va y avoir du mieux. Vous remettez, toujours en remet, hein, le réglage sur 2. Et vous refaites un essai. Si vous voyez qu'il y a du mieux, même très bien, c'est ça, hein, c'est qu'elle est Sinon, vous retouchez encore. Deux tours 1 quart, de tours et demi. Si vous voyez que malgré ça, il n'y a rien à faire. Moi, là Vous retouchez encore le Jupiter ralenti. Vous le baissez encore et vous rebasculez sur, encore sur deux tours. On revient sur le mode de démarrage, deux tours. Vous refaites deux tours un quart, deux tours et demi, si vous voyez que ça fait c'est bon, c'est réglé, c'est impeccable Ça c'est les bas régimes. Après vous avez des hauts régimes. haut régime, ça veut dire que bon, le, le bas est réglé, vous allez vous euh, moitié de dès que vous avez donné, si vous sentez qu'elle broute encore comme ça, qu'elle monte mal dans les régimes, c'est les trop riches. Et là aussi c'est pareil, si j'ai euh, principal, si c'est trop riche, vous baissez. Si c'est si euh, con... Après on verra un peu le trou pour voir si c'est trop riche, donc vous baissez. Et, et contrôlez systématiquement la bougie. Systématiquement, systématiquement, systématiquement la bougie. C'est la bougie qui donne. Donc, si vous êtes vraiment habitué, vous pouvez le faire presque à l'oreille. Moi je le sens en train de faire à l'oreille. Je le sens, on prend le sens, la sensation. Mais je contrôle toujours la bougie. Systématiquement, je histoire, contrôle ma bougie. Donc vous touchez au niveau du gicleur donc, euh, principal et vous baissez également de 5, 5. jusqu'à arriver à un bon réglage, 5, en 5 et après hein, toujours avec le, la vis de, de, de richesse. Bon maintenant une fois que vous avez réglé ça, vous voyez que la moto tourne bien, pas mis au régime. Elle tourne correctement, c'est-à-dire elle, elle broute pas. elle broute pas, elle est fluide. Après il y a le réglage au niveau du ralenti vis de richesse. Alors, la vis de richesse vous avez réglé, là c'est bon. Vous voyez qu'elle tourne bien, impeccable, elle est fluide, même autour de lui, avec tout ça. Le ralenti, maintenant on va, on va bien le régler. Alors le ralenti, ce que vous faites, c'est que vous l'augmentez. Vous augmentez bien votre ralenti. Et, la, et au niveau de la vis de la richesse, donc, vous mettez sur deux. Vous, vous montez le, le régime ralenti. Et vous allez dévisser. Et vous allez sentir, au niveau du, du régime, là, où elle, où, elle, où elle prend le plus. Où elle monte bien, où elle est claire. Ça veut dire que même en accélérant ensuite avec votre moto, avec l'accélérateur, vous ne sentez pas de ratatouille, vous sentez pas de d'accout de, de, et de... jusqu'à arriver à un truc vraiment très clair. Et là, sans dépasser les 2 tours 50. Une fois que vous sentez bien clair, vous redescendez votre ralenti jusqu'à arriver à un régime moteur pas trop bas. Pas quand soit très tendue et qu'elle tout, ou alors dès vous, vous êtes obligé de relancer à chaque accélérateur ça n'est pas bon ça. Et, et pas trop parce que c'est pas bon vue donc un intermédiaire vous sentez que moteur à un 250 ça tourne pas à la régime élevé donc un genre de ça fait voilà un genre de bruit comme ça quoi. je vous montrer en tout cas je pour au prochain tuto je démarrerai la moto je vous montrer après le régime voilà vous voyez votre banque c'est deux choses là maintenant il y a le coup le, le cas je veux dire que c'est trop pauvre alors trop pauvre vous le voyez à deux choses vous avez des coupures à l'accélération Coupure, l'accélération c'est facile. Facile à voir. Souvent ça se fait à haut régime. Ça peut arriver des fois. Vous accélérez fort, net, comme ça. La moto, elle, elle, elle fait Elle reprend comme ça, comme si elle, elle avait un coup, comme si y avait une coupure de d'essence. Puis d'un coup, ça reprend ça, ça c'est des coupures. Ça, ça veut dire qu'elle est trop pauvre. Ça peut arriver aussi à bas régime. Il faut que ça... dès que vous coupez, on engage quand c'est en l'accélérateur. Il faut qu'elle reprenne tout de suite la moto, tout instantanément. Si elle ne reprend pas, ça veut dire que c'est trop trop pour. Si ça se fait à bas régime, à ce moment-là, le gicleur euh, ralentit. Si c'est à haut régime, ben c'est gicleur principal. Toujours la même chose, hein, vous voyez. Et aussi, la bougie, vous la verrez, sera blanche. Je vais vous montrer une bougie de, de 250. Alors bougie 250 voilà ça c'est une br8 g vous pouvez avoir br8 ecm qui, qui sont d'origine sur les ktm br8 g est une très bonne bougie moi j'ai tendance à prendre des br8 eg donc alors si l'électrode on voit bien là et l'intérieur c'est marron clair c'est impeccable le moteur il est impeccable et la bougie correspond si ça et ses intérieurs sont blancs là c'est très grave le moteur ça veut dire qu'il est, il est trop pauvre à ce moment là il faut jouer sur les gicleurs. Les si c'est noir ici et que là et à l'intérieur c'est euh, marron même, et que là c'est blanc ça veut dire que c'est pas trop grave ça veut dire que c'est légèrement trop pauvre légèrement c'est pas catastrophique c'est légèrement trop pauvre si c'est noir là marron clair là et marron clair intérieur c'est impeccable le moteur est impeccablement réglé sur un 4 temps je un de temps, des fois c'est arrivé arriver qu'il soit un peu guéri, euh, l'intérieur est marron clair et là c'est un peu gris, c'est bon, ça fait calme. Vous allez dire, oui mais pourtant un peu blanc, ça veut dire que c'est... que c'est... que c'est... non non, mais un de temps c'est comme ça, ça peut être soit marron clair, soit un petit peu gris, ça tire sur le gris. Un gris... Euh, pas métallique comme le pot, mais euh, un gris comme le tournevis ouais, vous un genre de gris comme ça, ça fait calme. ça veut dire que le moteur est bien réglé ça C'est propre au en le 2 temps c'est autre chose. Euh, donc voilà, euh, le réglage de, de, de carburant peut prendre du temps, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut être patient, mais ce c'est pas, pas quelque chose qui est insurmontable. Avant, comme je, je fais un récapitulatif, avant de toucher les gicleurs, regardez votre vis de richesse. Préconisez entre 2 tours et 2 tours 50. S'il n'y a rien à y faire, touchez l'aiguille. Je parle d'une moto qui ne démarre pas. Si la moto démarre, ça vous n'allez pas y toucher. Si la moto démarre pas, si c'est trop riche, vous arrivez à démonter la bougie vous noir à mort, vous baissez, vous montez, hein. vous montez, vous appauvrissez. Là vous baissez, vous montez plutôt. Et si c'est trop pauvre, vous qu'elle est blanche à ce moment-là, vous, vous descendez. Ensuite, commencez à accélérer. Si vous voyez que la moto elle ratatouille à mort, c'est trop riche à ce moment-là même en ayant touché la, la vie de richesse hein, comme j'ai dit il hein, n'y euh, a rien à faire à ce moment là vous, vous mettez un jipleur plus petit vous montez si c'est sur 42 vous passez sur là comme j'ai dit hein, euh, 35 40 vous passez sur 35 et si c'est euh, au niveau du haut régime à bah, ce moment là c'est pareil si c'est trop pauvre vous sentez des, des atouts à l'accélération en ce moment là Augmenter, ou au contraire, elle broute comme ça, elle broute comme ça, c'est ça brouté. La moto, ça va accélérer, ça va faire... ça c'est brouté, ça. ça elle broute ça, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça brouté. Coupeur, c'est autre chose. C'est-à-dire, elle tombe bien, et dès que vous accélérez d'un coup, elle, a fait... elle va repartir comme ça. Elle a fait une sorte de coupure, ça va ça repartir. Ça, ça veut dire qu'elle est une coupure l'accélération. Pour hein, vous montrer une plage, c'est comme si elle était d'un coup, et, et, elle, plate, et vous, ouf, elle augmente d'un coup comme ça, ça c'est une coupure, ça, ça c'est à trop pauvre, si c'est trop pauvre, augmenter, si c'est trop riche, vous baissez, et là, après, toujours bien régler ensuite votre ralenti, hein, comme je vous ai expliqué, vous augmentez un peu le régime moteur, et vous cherchez le, le point le plus haut, quand on appelle ça le point le plus haut, c'est là où le moteur tourne le mieux, en mettant des coups d'accélération. Concentration et même un petit peu vous sentez en accélérant doucement jusqu'à haut pas trop hein. vous ne montez pas comme un fou vous certains ils accélèrent comme des malades doucement hein. et vous accélérer des coups de gueule rageur comme un malade c'est hein. juste un petit peu comme ça vous, et vous voyez ici c'est propre propre c'est bon si vous sentez un petit peu c'est qu'un petit peu trop riche à ce moment là vous, vous réglez que vous augmentez comme ça le et ensuite, une fois que vous sentez que ça fait calmement propre, le moteur tombe bien tout ça, vous baissez votre ralentit jusqu'à un niveau acceptable, que pas trop bas pour pas quelqu'un, pas trop, que ça trop aide. Voilà, c'est pas bien. Une fois que vous avez tout réglé, comme ça, il y a le, le dernier truc, c'est le moteur rodé, hein, je parle. Il hein. y a la, la dernière chose à faire, c'est une fois que vous, vous dites bon ça va, le moteur tombe bien, vous montez à fond de 5. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, fond de 5, ici une, une 125, c'est fond de 6, je crois que vous avez 6 vitesses. Je dis je crois parce que j'ai jamais 125, j'ai toujours utilisé 250. Hein. Donc c'est fond de 6, vous arrivez et vous coupez le moteur, puis c'est l'embrayage. Pas enfin que le, la, la roue stop, c'est l'embrayage, hein. en roue libre, hein, donc vous coupez le moteur. On descend souvent, vous, mettez, vous remettez sur point mort, et vous arrivez et vous démontez votre bougie. Si vous voyez que la bougie elle est marron clair, c'est impeccable, c'est des noirs, c'est trop riche à haut régime. Euh, si c'est un petit peu noir bon je vais vous dire honnêtement de bougie bon ça en fait, c'est une bougie neuve, j'ai pas de bougie disons je suis désolé j'ai pas de bougie euh, attiv... disons qu'elle est dans mon moteur là et, euh, et j'ai pas encore comme euh, elle est rodée je suis pas encore allé vraiment très très haut clair, est bien, 45, bon, voilà, attends, attends elle est marron clair c'est bien je vais aller à 35 mais bon on attend j'attends devant qu'elle ait bien bien tournée. je vous montrerai d'autres choses si vous voyez qu'elle est noire noire sec mais pas un noir vraiment noir noir, juste un peu noir, c'est pas trop trop grave, cest à dire qu'elle est un petit peu riche, mais c'est pas non plus la mort. Contraire comme je dis toujours vaut mieux, qu'elle soit un peu plus riche comme plus vôtre. Maintenant si vous êtes noir, englué, non c'est trop. De toute façon vous allez sentir la beauté à mort. Généralement si votre moteur il est clair, PK, hein, PK, vous, vous ça les bien à reprendre, vous, vous impeccable. Et que vous voyez qu'elle est quand même noire, pas trop grave grave c'est toujours un deux temps n'oubliez pas ça peut venir aussi un peu de votre mélange peut-être que vous avez mis un petit peu trop d'huile ou vous êtes quelqu'un qui accélérait pas trop fort donc euh, ça, ça, ça, ça très vite un deux temps c'est pas comme un de temps maintenant si c'est blanc donc là c'est grave hein. Mais, généralement vous, vous sentez à découper moi je prends un moteur qui est linéaire est vous avez réussi à régler bien votre moteur comme je vous explique avec les étapes les clignes linéaires même si c'est un peu noir est pas trop grave à si c'est un noir intérieur avant bon, ça sec touché c'est un peu comme de la suite c'est pas trop trop grave, j'ai ça les moteurs qui vont toujours à bloc donc euh, bon je pense que je pense que c'est que vous avez mis un petit peu trop d'huile ou alors vous êtes quelqu'un qui roule un peu trop à bas régime et vous avez tendance à les enfacer et voilà donc euh, vaut mieux un petit peu plus riche et un peu plus pauvre bon, c'est la seule chose sinon euh, voilà, il hein, n'y a rien de plus après comme je vous dis c'est un jeu de il faut être sur la moto comme j'avais expliqué pour l'autre ça faut le sentir moi je, je le sens à deux choses j'ai même pas de, je veux dire je le sens quand elle roule et puis je me mets à je la mets complètement au point mort je commence à accélérer tout doucement tout doucement et rien qu'au bruit je vous sais si la moto est trop je crois. sur la mienne je vous le dis direct j'ai senti un tout petit peu elle a un micro poil de légèrement vraiment infime au début début c'est l'aiguille c'est l'aiguille qui est trop riche mais je la laisse exprès déjà parce qu'elle en est en, en rodage et de deux, je préfère avoir une moto un petit peu plus riche. Comme je suis quelqu'un qui a tendance à aller très, très fort, même si elle aime tout petit poil trop riche. C'est pas grave, ça le fera du bien. Vaut mieux un petit peu plus riche, qu'on peut trop parce que sinon ça roule sur des circuits on, va, on on maintient assez longtemps. Et en plus, euh, voilà, je pense à est fort dessus, donc je veux ça qu'il soit un petit peu plus riche. Surtout que j'ai monté la bougie, mais au final elle était marron clair. Donc c'est qu'elle est bien réglée la moto. Elle est impeccable, tout le monde impeccable. Je suis la sens. Elle était été clair. Elle n'est pas injectée de. De, de, de noir, contrairement à ce qu'elle était au départ donc euh, comme j'ai dit, voilà, dit il vaut mieux un petit peu plus riche qu'un petit peu plus pauvre voilà, maintenant c'est à vous de jouer et j'espère que je vous ai quand même aidé hein. allez, plus.